Je suis Marie-Noëlle tiné dièvre je suis la directrice adjointe du Cluster Maritime français et la présidente de Vista France qui rassemble les femmes euh, dirigeantes et cadres du secteur maritime. Au quotidien, eh bien, en, dans le cadre du Cluster Maritime, je, nous organisons, nous rassemblons les, les acteurs de l'économie maritime et donc nous euh, nous sommes là pour promouvoir cette économie maritime et ses acteurs en France, en Europe et à l'international. Alors moi je suis venue pour participer au One Ocean Summit, notamment pour porter un forum, organiser un forum qui s'appelle les femmes voix de l'océan. Et là, c'est avec ma casquette de présidente de Vista France que je l'organise pour donner la parole à 14 femmes très inspirantes euh, qui, euh, qui couvrent toutes les facettes de l'océan, aussi bien donc, des femmes scientifiques, des femmes aussi, je dirais, aussi euh, engagées dans le développement durable de leurs activités maritimes, et puis des femmes aussi engagées pour euh, plus de mixité pour euh, avoir plus de femmes euh, à la table, notamment des négociations, euh, pour euh, protéger et, euh, cet océan et cette biodiversité, qu'il y ait à la fois un équilibre homme-femme dans les instances de gouvernance destinées à protéger les océans. L'océanopolis, moi je le recommande, c'est un endroit merveilleux et je suis ravie de pouvoir le découvrir à nouveau grâce au One Ocean Summit à Brest.